Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Starcraft. Alors, vous savez que Starcraft, bah, de tous les univers de Blizzard, c'est... Bien sûr, j'aime Diablo ou Warcraft, mais Starcraft c'est vrai que c'est un univers qui me tient énormément à cœur étant donné que je suis un grand fan de la science-fiction. Et il y a eu un message concernant l'avenir de Starcraft et je, devais me... je me devais d'en parler puisque euh, je pense que beaucoup, en ce moment, il y a un gros climat anti-Blizzard, anti-Activision etc avec des gens qui font souvent des théories du complot comme quoi tout va mal bla bla bla bla bla donc je me devais de parler un petit peu de l'avenir de Starcraft euh, concernant justement du, la lecture je vais vous faire la lecture tout simplement de ce qu'on ce qu dit les développeurs mais du coup message à la communauté de Starcraft donc c'est un poste officiel relayé par Jujib je vous mettrai le lien dans les commentaires Starcraft est un jeu unique en son genre et nous tenons à ce que tous ceux qui partagent notre amour pour cet univers puissent y trouver un foyer pendant de nombreuses années à venir c'est dans cet esprit que nous aimerions vous faire part d'un changement dans le développement de Starcraft 2 sur le long terme. Comme vous êtes nombreux à le savoir, Blizzard continue d'apporter des mises à jour à ses jeux bien après leur lancement. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que nous avons continué de, le mettre à jour, de mettre à jour le Starcraft original pendant plus de 10 ans après sa sortie. Cette année, nous avons fêté les 10 ans de Starcraft 2 avec l'une des mises à jour les plus ambitieuses du jeu qui a apporté d'importantes nouveautés à l'éditeur, des talents de prestige pour les commandants en coop et des améliorations de gameplay à destination des joueurs du monde entier. Donc là on parle... Le début est petit peu triste, enfin le début est un petit peu dur, on se rappelle quand même de, c'est vrai que cette grosse mise à jour qui a eu lieu était excellente, apporter beaucoup de choses que ce soit pour les modeurs que ce soit pour les commandants coop et euh, après bon, le PVP, on va dire le, le multijoueur c'est plus compliqué, hein. des fois on aime, des fois on n'aime pas par rapport à certains changements, mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de choses. Nous continuerons de maintenir Starcraft 2 de la même façon que nous l'avons fait pour nos précédents jeux au long, au long cours comme Broudoir, en nous concentrant avant tout sur ce qui importe le plus aux habitués et aux joueurs compétitifs, donc l'équilibrage haut niveau qui est plutôt privilégié. Autrement dit, nous ne produirons plus de contenu achetable, comme les commandants ou les trésors de guerre, mais nous continuerons de renouveler les saisons et d'apporter les correctifs d'équilibrage qui s'avéreront nécessaires. Ça c'est dur. Déjà, plus de commandants coop, je rappelle quand même que pour ceux qui ne le savent pas, le coop c'est probablement le mode de jeu où il y a le plus de joueurs. Donc plus de commandants coop. C'est vrai que je me posais la question. Pour la BlizzCon euh, en février, je m'attendais à un commandant coop et j'allais même dire bon bah un, un seul commandant cette année c'est dur. Et bien là on a une info, hein, plus de commandants coop, plus de nouveaux commandants coop et j'avoue être triste parce que Avorazun, ah, Lovermind, euh, c'est sûr que, au même Tosh, c'est des persos qu'on attendait, donc là-dessus là bien sûr, je suis, euh, je suis assez triste. À côté de ça c'est surtout le trésor de guerre qui est un. C'est un outil extraordinaire pour renforcer le cash price de, de StarCraft 2 au niveau e-sport et j'avoue que commandant coop c'est un plaisir personnel, c'est un plaisir on va dire, mais le trésor de guerre ça même ça met en, en péril j'ai envie de dire même l'e-sport potentiellement de Starcraft 2. Trésor de guerre c'est quand même quelque chose d'important Peut-être qu'ils continueront, parce qu'ils disent renouveler les saisons, donc est-ce que ça veut dire qu'il y aura des trésors de guerre, mais pas avec du nouveau contenu mais du coup vous pourrez quand même faire en sorte de financer l'e-sport, j'espère, parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai acheté tous les trésors de guerre pour soutenir l'e-sport de Starcraft, et, euh, et ça me ferait chier, parce que c'est quand même un outil extraordinaire pour renforcer l'e-sport justement euh, d'un jeu qu'on aime, qu aime regarder, qu'on aime suivre. En l'occurrence, on va continuer. Euh, a ah ce, euh, ce sujet, pardon. nous ne prévoyons pas de développer une mise à jour d'équilibrage sur le dernier trimestre de l'année Puisque nous en, avait déjà, nous en avons déjà fait une il y a quelques mois Mais comme toujours, nous prévoyons de continuer d'apporter les mises à jour nécessaires par la suite L'esport de Starcraft 2 qui figure dans l'échelon supérieur du jeu compétitif professionnel Restera toujours aussi présent grâce à nos partenaires de SL Gaming et de la GSL Donc ça, ça veut dire que maintenant, en fait, euh, bah, en gros, il y a moins besoin du trésor de guerre Puisqu'il y a SL et GSL qui, font, qui organisent les compétitions Mais bon... Euh, Soyons honnêtes, l'argent des trésors de guerre, ça aide aussi les joueurs et à gonfler le cash prize. Nous savons que certains joueurs étaient attachés à des aspects dont nous nous éloignons aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle est que ce changement nous donnera le loisir de réfléchir à la suite des événements. Pas seulement pour StarCraft 2, mais pour l'univers de StarCraft dans son ensemble. Là, ça va être important. StarCraft est un pilier de Blizzard et nous avons constaté qu'il s'agit d'un jeu capable de changer la vie de ses passionnés. Qu'ils soient joueurs, créateurs de contenu, streamers ou membres de la communauté ou développeurs. L'issue de chaque partie est à 100% entre vos mains. Plus pour vous améliorer, vous devez travailler sur vous-même, être honnête à propos de vos défauts et faire le nécessaire pour progresser. Ça, c'est pas que sur Starcraft. Euh, Starcraft nous enseigne que cette démarche d'amélioration peut être une récompense en soi. Et chez Blizzard, le jeu nous a beaucoup appris au fil des années. Donc là, c'est vraiment un message à cœur ouvert en mode même nous, en tant que développeur, bah, on a appris. On a énormément appris pour pouvoir s'améliorer aussi dans notre façon de concevoir les jeux vidéo et notamment améliorer Starcraft. Vous êtes l'une des communautés les plus passionnées, créatives et dévouées du monde des jeux vidéo. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre soutien continu et nous vous informerons de, nos, de tous nos futurs projets de voyage dans le secteur de Coprulu. Undara Manakai, Rob Ridenbaker. Alors Rob Ridenbaker, je ne le connais pas spécifiquement, mais le message à la fin est très important pour les deux messages. Réfléchir à la suite des événements, pas seulement pour Starcraft 2, mais pour l'univers de Starcraft dans son ensemble. Donc la bonne nouvelle est que ce changement nous donnera le loisir de réfléchir à la suite des événements pas seulement pour Starcraft 2 mais pour l'univers de Starcraft dans son ensemble. Et l'autre point, c'est que nous vous sommes éternellement reconnaissants, donc c'est un, un, un remerciement qui donne l'impression d'un adieu, mais surtout, nous vous informons de nos, tous nos futurs projets de voyage dans le secteur de Coprulu. Et là, il y a une citation Protos, Undara Manakai. Undara Manakai, ça veut dire tout simplement euh, notre, euh, notre tâche est éternelle. Et c'est une citation Protos qui vient d'une unité en particulier, pas N'importe laquelle symbolique oblige l'immortel Protoss, l'immortel de Starcraft, donc unité, hein, vraiment. Donc, c'est avec l'idée que quand un Protoss est gravement blessé, voire aux portes de la mort, et eh bien il est ramené dans un Dragoon, et les meilleurs d'entre eux sont dans des immortels. La phrase notre tâche est éternelle, donc c'est assez intéressant parce que. Bien sûr c'est triste, évidemment c'est une nouvelle qui est très triste pour Starcraft 2 Avec, Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de patch notes mais c'est vraiment un arrêt de contenu Et commencez pas à dire que c'est comme Heroes euh, Heroes of the Storm il y a toujours du contenu, il y a toujours des développeurs qui bossent dessus etc Là l'idée ce sera que vraiment que de l'équilibrage Et du coup ça veut dire que les développeurs de Starcraft 2 vont bosser sur les futurs jeux Starcraft Alors je sais vous allez dire en fait, à la base, à la BlizzCon 2019, j'avais eu l'occasion de m'entretenir un petit peu avec les devs. Euh, D'ailleurs, ils avaient encore des idées de commandant co donc bon, est-ce que c'était pour me faire plaisir qu'ils avaient dit ça ou pas, <rire> ça j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, euh, c'est qu'il y avait des bruits de couloirs qui ne viennent pas de Blizzard, mais des bruits de couloir couloirs euh, et plutôt fiables, je dirais, qui parlaient très, très, du, de, du très très lourd pour du Starcraft, mais par contre, c'était pas tout de suite, c'était dans euh, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que du coup, j'ai voulu faire une vidéo dessus, et comme pour Overwatch bah j'ai priorisé on va dire Diablo 4 et autres et c'est vrai que je ne l'ai pas fait donc mea pas à ce niveau là, mais ça me donne l'occasion aussi d'en parler puisque dans cette vidéo ce que je voulais faire après 2019 c'était tout simplement rappeler que pour Starcraft et eh bien on arrive dans une période qui est un petit peu celle que Diablo a connue il y a 6 ans, ouais à peu près 6 ans quelque chose comme ça, à savoir rien sur la licence en dehors de, de nouvelles saisons etc et à un moment donné en fait eh bien on va être totalement floudé j'ai presque envie de dire par le nombre d'actu sur le jeu là typiquement par exemple pour Diablo pour, pour, pour faire la comparaison de Pure of Soul Diablo il n'y a pas eu grand chose, il y a eu le DLC Nécromancien et encore c'était déjà, il est arrivé bien longtemps après pas grand chose et du coup il n'y avait rien eu, il n'y avait quasiment rien en dehors des nouvelles saisons et la plupart de la commune Diablo a commencé à gueuler en mode putain il se passe rien c'est chiant c'est relou quand est-ce que ça arrive quand est-ce qu'on a un Diablo 4 quand est-ce qu'on a je sais pas plein d'autres choses et en fait Là maintenant vous savez qu'il y a un Diablo mobile, il y a un Diablo 4 et potentiellement un Diablo 2 remaster. Donc on commence à avoir énormément de jeux Diablo qui arrivent et Diablo 4 ça va être ça va être un, un monstre. On sait qu'il va y avoir une série Diablo aussi probablement, enfin on sait qu'il y a une série Diablo sur Netflix et autres. Donc à mon avis ce genre de choses, en fait on se met en stase là, on se met en stase Protos et euh, bien sûr il y aura toujours l'e-sport que je vous conseille d'aller aller voir au gaming évidemment hein, Starcraft pour voir l'e-sport etc de, de Starcraft c'est toujours très intéressant et très instructif mais pour ce qui est bien sûr du contenu un peu plus lore, un peu plus histoire et autres de, de Starcraft eh bien il faudra attendre, il faudra prendre son mal en patience bien sûr un très bon jeu bah, ça ne met pas une année à se développer par contre moi ce que je vous invite bien sûr c'est de vous préparer aussi à un jeu Starcraft mobile euh, du coup un Starcraft Immortal, non plus du tout mais un Starcraft bien sûr euh, mobile je pense que c'est tous les jeux, toutes les licences de, de Blizzard vont passer sur mobile mais pas que mobile bien sûr, ils vont continuer à développer des jeux, donc peut-être un Starcraft 3 sachant qu'ils ont euh, précisé du coup bah, que ce serait dans le secteur de coprul, seulement pour Starcraft même pour l'univers de Starcraft dans son ensemble donc est-ce que euh, ce serait un Starcraft 3, est-ce que ce serait un jeu autre autour de Starcraft peut-être, un. Hein après ils ont annulé le projet, je crois que c'était le projet Ares avec euh, l'idée d'un battle royale, enfin euh, une espèce, de, une espèce de, de battlefield de Starcraft avec un, un battle royale intégré dedans. Euh, vu qu'ils l'ont annulé, est-ce qu'on retourne sur un jeu comme ça Est-ce qu'on va faire une espèce de Starcraft Ghost Est-ce qu'on va faire... Enfin, il peut y avoir pas mal de, de sujets, certains même évoquent peut-être un MMO StarCraft. Moi je rappelle quand même que mon avis concernant MMO StarCraft, c'est que la plus belle chose qui soit arrivée à StarCraft, c'est qu'il n'y ait pas de MMO. Donc j'espère pas un MMO StarCraft, pour l'histoire ça sera un peu dur. Mais il y a plein de styles de jeux qui peuvent arriver, bien sûr ça peut être un StarCraft 3, mais ça peut être autre chose. Donc... Personnellement je suis assez je préfère voir cette, ce, ce verre à moitié plein et de, de, de se dire que voilà il va falloir attendre bien entendu mais on devrait avoir de très bonnes choses qui arriveront dans euh, 4-5 ans concernant Starcraft avec peut-être même imaginons des séries même si là il n'y a rien donc wipez pas mais par contre je pense qu'on peut s'attendre à un très gros jeu Starcraft sur PC et à côté de ça un petit jeu Starcraft sur mobile on peut imaginer par exemple un. Un Space Invader sur, sur mobile ou un truc comme ça. On sait que Blizzard, euh, qu'Activision Blizzard veut faire plus de jeux mobiles et sachant que les jeux mobiles, c'est pas très très long à développer, ça va pas non plus euh, vampiriser le développement d'un gros jeu StarCraft à côté. Ils ont toujours dit depuis quelques années qu'ils voulaient développer les autres licences en dehors de WarCraft, bien sûr, mais Diablo, du coup, et StarCraft. Je pense qu'on y va, mais il va falloir se mettre en veille. Euh, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense vraiment que les, les, le choix de mots ici a été extrêmement. Relu et retravaillé C'est pas pour rien Donc euh, voilà Undara Manakai Je pense qu'on y est C'est même un très beau message Je trouve à la fin De la part de Blizzard Donc on verra bien sûr L'attente va... va être longue Ça c'est sûr euh, je rappelle juste qu'en termes de Starcraft, en termes de, de contenu Starcraft, il y a les deux nouvelles qui arrivent pour l'anniversaire de Starcraft que j'ai déjà fait sur, en stream et que je sors sur Youtube bientôt, et euh, il y aura également donc, la prochaine grosse vidéo de lore de Starcraft, je vous rappelle que ce sera euh, l'émission de coop de Nova ainsi que Starcraft Evolution, donc les deux grosses vidéos qui arriveront pour Starcraft. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'actu vous, euh, vous aura plu, bien sûr c'est une nouvelle à la fois triste, mais qui est porteuse d'un d'espoir et d'un meilleur lendemain. Donc voilà, il y a du négatif et du positif. Je ne sais pas trop comment vous allez, vous allez réagir, mais je préférais, je préférais couper un peu court tout de suite. Au, ah voilà, ils arrêtent Starcraft, blablabla, bla bla, bla bla bla, avec tous ces, toutes ces... Tout ce délire un petit peu paranoïaque autour d'Activision Blizzard en ce moment Je mettrai aussi dans la description une vidéo euh, qui est excellente Que j'ai vue il n'y a pas longtemps d'un ancien de chez Blizzard Qui a un avis assez neutre sur Activision Blizzard Et je trouvais que c'était très intéressant Je le mettrai dans la description si ça vous intéresse En tout cas voilà, j'espère que je vais pas vous saouler plus J'espère que cette vidéo vous aura plu euh, Moi Starcraft c'est vraiment, je le rappelle Mais c'est un univers, c'est tout simplement en termes d'histoire C'est mon univers préféré donc euh, c'est une news qui me tenait à cœur, même si je fais pas forcément toujours du contenu StarCraft, c'est un, une news qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, plein de bisous, passez une très bonne journée ou soirée, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le Nexus et dans le secteur de lui évidemment. Plein de bisous, n'oubliez pas le follow Twitch, tout ça, n'oubliez pas le follow Twitter, le like Facebook et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de l'heure de StarCraft, bien entendu. Il y aura la playlist dans les fiches en haut. <rire> ou... Dans l'après, dans les fiches de fin. Peut-être que vous les avez là. Moi je les vois pas, parce que je les ai pas encore fait. Bisous!